Eh bien, je suis avec Sébastien Cellier. Bonjour Sébastien, vous êtes directeur du développement de Signes de Sens. Et aujourd'hui, nous allons parler de édition jeunesse accessible, EJA. Et on voudrait déjà savoir ce que ça veut dire, cette expression, édition jeunesse accessible. Oui effectivement, Alors, édition Jeunesse Accessible en fait c'est un, un collectif d'éditeurs euh, qui ont tous en commun en fait de, de faire des livres accessibles aux, aux enfants qui ont euh, euh, un handicap, une difficulté de lecture, une difficulté de, de compréhension. Ce sont des livres dans lesquels on va trouver des adaptations spécifiques, des livres en gros caractères, par exemple pour les enfants qui ont des problèmes de vue, des livres avec des histoires à mimer pour les enfants sourds, ou bien des, des livres en bras également. Ça va être aussi des livres en pictogramme avec des images pour les enfants qui ont une difficulté de compréhension à cause, à cause d'une déficience intellectuelle, par exemple, ou bien à cause d'un trouble du spectre autistique. Tous ces livres, en fait, pour les enfants de 3 à 12 ans, euh, bah, qui vont leur permettre de découvrir le plaisir de lire et puis euh, découvrir aussi euh, bah, oui, la richesse de la lecture. Alors, est-ce qu'il existe une offre importante dans cette euh, collection EGIA alors, il existe euh, effectivement une offre, comme je vous le disais, hein, de la part d'éditeurs comme Mes mains en or, ou bien, ou bien l'escalier euh, il y en a plein, plein d'autres, mais cette offre est très peu connue en fait, euh, des professionnels du livre et de la lecture, euh, en médiathèque, en bibliothèque, par exemple, c'est une offre qui n'est qui est pas bien connue, y compris dans les, dans les librairies. Et donc, Signe de Sens s'est emparé du sujet à créer ce collectif pour justement euh, à la fois euh, former en fait, les bibliothécaires, les médiathécaires, pour qu'ils puissent proposer dans leur bibliothèque, dans les rayons, euh, ce type de livre, pour que les familles les trouvent. Donc c'est vraiment, voilà, ensemble, collectivement, euh, qu'on qu fait en sorte de, de, de, de mettre en lumière ces livres. Hein. Au total, on dénombre presque 800 livres, euh, 800 livres, hein, avec ces, ces adaptations spécifiques. Et c'est important de faire ce travail de, bah, de communication, euh, collectivement, pour que les familles, en fait, puissent trouver des livres pour, pour leurs enfants, puisque tout le monde, a le droit de lire. D'accord, donc euh, vous venez de nous le dire, euh, la notoriété euh, de JA est certainement pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, on a une œuvre ici pour que cela change, mais comment expliquez-vous euh, le fait justement que cette notoriété soit faible, et y compris auprès des professionnels Il y a plusieurs choses, hein. Il y a un... on peut identifier un problème du point de vue de la formation, de la formation des, des bibliothécaires, mais c'est surtout un problème de, de visibilité. Il y a depuis quelques années quand même un gros travail qui est fait. Là, il y, a, il y a quand même plus de 50 médiathèques qui sont équipées sur toute la France. Il y a aussi dans les médiathèques une obligation d'avoir ce type, ce type de livre puisque la médiathèque doit proposer des livres, doit pouvoir proposer des livres pour l'ensemble en fait, des, des lecteurs et l'ensemble de ses publics. Donc les choses s'améliorent. Mais il y a ce travail, en fait, vraiment de, de communication. Euh, les bibliothécaires eux-mêmes sont parfois surpris, en fait, euh, euh, de découvrir de ce type de livre qui, en fait, au départ, sont faits vraiment pour les enfants qui ont une difficulté de lecture à cause d'un handicap, mais qui, finalement, peuvent être utilisés par tous les enfants. C'est ce qui fait aussi la richesse, en fait, de ce type d'édition, puisque... Euh, voilà, on peut avoir une difficulté à entrer dans la lecture écrite, et ben finalement on peut peut-être amorcer ce travail avec des livres, avec des pictogrammes ou des, des imagiers, et donc voilà, ce qui est génial en fait, c'est que ces livres qui sont faits au départ pour vraiment répondre à des besoins spécifiques, peuvent être utilisés par, par toute la famille et, tout, et tous les enfants. Donc on mène ce travail avec, je vous dis, l'ensemble des éditeurs, euh, et nous, on crée le lien entre ces éditeurs qui font un travail extraordinaire et puis les bibliothèques et les médiathèques. On les forme, on les accompagne à structurer leurs espaces en, fait, euh, en médiathèque, et on les accompagne aussi à faire connaître ces espaces dans les établissements médico-sociaux de leur territoire, puisque bah, dans ces établissements, on va retrouver une partie des enfants en fait, euh, qui sont concernés par ce type de livre. Eh bien, merci euh, Sébastien et... Maintenant, nous n'ignorons plus et n'ignorons plus jamais euh, le JIA. Merci à vous. C'est parfait. Merci à vous. Alors,